Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne AeroFamily. Avant de commencer cette vidéo qui est la première de notre chaîne, nous à vous souhaiter une excellente année 2018 avec tous les vœux qui vont avec. La vidéo qui va suivre est une présentation de cette chaîne ainsi que de notre projet. Alors sans plus tarder, laissons place au générique. L'aviation étant un sujet peu représenté sur le net français, nous avons choisi de profiter de cette passion que nous avons en commun pour nous réunir sur une seule bannière. Notre nom, AeroFamily, a été choisi car nous souhaitons avoir le même esprit de solidarité, de camaraderie et de convivialité qu'on peut trouver notamment dans une famille. Notre but est de faciliter l'accès à la connaissance dans le domaine aéronautique de manière simple mais précise et efficace. Cela peut être utile pour un jeune passionné qui veut apprendre plus de choses différemment tout comme un passionné expérimenté ou même professionnel de l'aéronautique qui désire élargir son domaine de connaissances. Nous sommes avertis et conscients que la communauté des passionnés d'aviation est importante. Mais cette communauté est malheureusement souvent dispersée et donc peu représentée. Nous voulons également nous réunir telle une chaîne communautaire et permettre à chaque passionné de montrer ce qu'il peut faire de mieux. laéro n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes. C'est l'affaire d'une communauté tout entière, qui est la grande famille des passionnés d'aviation. Nous ne sommes pas fermés aux suggestions et aux commentaires, c'est au contraire avec un grand plaisir que nous collaborerons avec vous. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, mais avant tout nous souhaitons remercier Brandon pour sa participation. En effet, la simulation aérienne fait partie intégrante de notre passion et il a accepté de nous en faire la démonstration. Nous espérons avoir retenu votre attention et nous vous invitons à vous abonner et à partager notre chaîne sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons également à nous suivre sur Facebook ainsi que sur Twitter. Vous trouverez les liens dans la description. Vous y trouverez également un lien vers notre serveur Discord que vous pourrez rejoindre librement. Merci à vous et à très bientôt.